Euh, coucou tout le monde, c'est Yuaki. Euh, actuellement il est 23h39 et du coup euh, vu que je m'ennuie, j'ai essayé de faire une petite musique sur euh, le serveur de Macron. Donc euh, j'espère que ça va vous plaire. Euh, et puis voilà. Je vais me mettre dans cet endroit-là parce que j'ai vu que c'est énorme. Et puis euh, voilà. Ok, hier soir j'ai chié dans mon lit, c'était extrêmement bon.